peaux sont super solides. Euh, J'ai pour habitude d'avoir sur cette tournée un accordage assez bas au niveau des tomes, euh, surtout sur les, les floor tomes et euh, je dois avouer qu'on a été surpris par leur longévité. En tout cas elles sont euh, vraiment euh, riches en fréquences basses et euh, je dois dire que sur la tournée de Jean-Baptiste Guégan eh ben, ça nous a bien aidé. Euh, en studio elles sont euh, carrément super, surtout au niveau de la série euh, Ring. en dessous des tomes il euh, y a une petite bande qui, euh, qui couvre en fait les harmoniques indésirables et euh, moi je trouve ça vraiment super parce qu'à chaque fois je mettais un bout de gaffeur euh, sous les tomes quand ils étaient un peu trop gourmands et là j'ai rien besoin de faire. Très très peu de moon gel aussi sur les peaux de frappe et euh, je trouve que le combiné est vraiment super. Les codes Sterling pour la caisse claire, moi c'est vraiment ma peau préférée. Donc avec le renfort euh, en dessous, euh, ça permet de jouer les balais. Euh, pour moi cette peau est vraiment vraiment super top Grosse caisse, j'utilise la Blast, un hein. Blast Coated. Euh, J'ai essayé la transparente qui est très très bonne en attaque, mais euh, je préfère euh, la chaleur de celle-ci. Et pour les tomes, j'utilise les générateurs COTED, j'ai un générateur plus, euh, donc c'est du double pli. Je suis très, très, très surpris par euh, les belles fréquences que ça donne. Euh, j'ai équipé euh, tout mon kit vintage en DNA+, donc simple pli, cotide. Ça respire, ça chante, euh, vraiment pas de moon gel dessus. Euh, je dois dire que ça sonne impeccable, avec les clears en dessous. Euh, le plus simple, le plus basique, euh, la DNA, côté. C'est presque la moitié d'une peau hein, finalement, et euh, en, en termes d'épaisseur, et euh, ben le blanc, ça, ça, au niveau des harmoniques, ça mate déjà beaucoup. Mais alors si on rajoute le noir en plus, euh, je dirais qu'on perd quand même 3-4 tons au niveau de la caisse claire, et, euh, et euh, c'est pas mal, c'est vraiment l'effet que je recherchais, et euh, j'aime beaucoup euh, ce genre d'accessoire ça c'est clair, ça, ça, ça marche plutôt très bien. J'ai été très surpris par la série Low, euh, avec le, donc les transparentes avec le renfort central noir. Euh, en termes de projection euh, et de chaleur, euh, j'avoue que euh, j'ai été super surpris parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser ces pots-là et euh, franchement, euh, au niveau de la projection sonore, il y a le son qui arrive en pleine poire, bah c'est euh, vraiment bluffant. Voilà, j'ai adoré. À bientôt.